OK, là je vais vous présenter un enregistrement que j'ai eu avec euh, le Saint-Intendant des institutions financières du Canada concernant euh, la caisse populaire euh, Desjardins, Bromesquois, Transit 90027, Scursal 815 pour le folio bancaire 038-132, qu'ils ont tout simplement à leur... Euh, étant donné qu'ils sont titulaires du compte bancaire comme tout le monde chez nous ici au Québec. Et ailleurs, dans les institutions financières, les banques sont titulaires, donc sont les propriétaires de votre compte bancaire. Vous n'êtes pas propriétaire parce que vous ne vivez pas. Parce qu'une personnalité juridique, comme Jacques Normandin avec le numéro de d'assurance sociale 231-249-525, c'est inanimé, ça ne vit pas aussitôt qu'un nom de famille depuis 1794, depuis le 23 août 1794, qu'ils ont créé par la loi l'obligation d'avoir un nom de famille sinon tu es emprisonné. Un nom de famille ça se baptise pas, un nom de famille ça n'a pas de race, ça n'a pas de langue, ça n'a pas euh, euh, de région quelconque. On vous appelle M. Normandin, euh, M. Lassard, Monsieur Dubé, Monsieur Talbot, Monsieur Lamotte, peu importe, ou Madame, Mademoiselle, et ainsi de suite. Aussitôt qu'ils parlent comme ça, ils s'adressent à des choses. Sauf que là, vous n'avez pas le choix. Quand on vous appelle de même, vous dites oui. Parce que ces gens-là, ils le savent à quelque part. Il y en a qui ne savent pas. Mais quand que normalement, c'est des avocats, des notaires ou des juges, vous dites non. Faites-vous toujours appeler par monsieur et votre prénom. Jamais votre nom de famille. Sinon, vous les poursuivez. Ils n'ont pas le droit. C'est des inanimés. On écoute ça et on commence. Bonjour tout le monde. Là, je vais téléphoner au surintendant des institutions financières du Canada. Il m'a dit que le mouvement des Jardins et l'État populaire des Jardins, ce n'est pas affilié, ça n'a aucune euh, ça n'a aucun lien avec euh, la Fédération canadienne, alors que les banques, c'est une juridiction fédérale. Ce n'est pas supposé être une juridiction euh, provinciale et encore moins celle de l'État national du Québec de l'an 2000. Donc, j'ai parlé à M. Claude, il m'a refusé, il m'a référé à l'autorité des marchés financiers qui a tous les pouvoirs sur le mouvement des Jardins, sur la fédération des Jardins et sur les caisses populaires des Jardins. Et l'autorité des marchés financiers, c'est les membres du barreau du Québec, c'est des bandits et des voleurs qui administrent ça actuellement. Donc, euh, je vais téléphoner euh, au bureau du surintendant des institutions financières au 1 800 385 86, 47. On commence. À... On est enregistré. Moi aussi, les amis. C'est public, c'est pas confidentiel. Merci d'avoir arrêté le business. Comment c'est, ce Suzanne. Comment vous déjà Oui, euh, bonjour Suzanne, c'est Jacques-Antoine. J'ai parlé à un monsieur Claude tantôt. Et puis, euh, au sujet du mouvement des jardins et euh, de la fédération des jardins, j'ai un problème avec euh, cette institution financière-là. Et il m'a dit que c'était euh, de juridiction d'autorité des marchés financiers. Donc, euh, j'ai fait une recherche et il n'était semble pas au courant que le bureau des institutions financières, euh, le BSIF, euh, a tout simplement euh, une juridiction sur le mouvement des jardins. J'ai un document de 12 pages qui explique tout ça ici. Et euh, donc, il était sans pas au courant. Moi, je voudrais communiquer avec euh, quelqu'un du... du du surintendant des institutions financières pour pouvoir euh, euh, discuter, avoir un courriel ou euh, si je pouvais loger euh, une plainte, si vous avez un courrier électronique ou euh, un courrier euh, sécurisé qui me permettrait de pouvoir loger une plainte et que vous puissiez euh, comprendre quest ce qui se passe dans mon dossier. Et là, vous allez pouvoir me dire si vous pouvez faire quelque chose ou non. Mais j'aimerais pouvoir communiquer avec quelqu'un euh, qui est en autorité euh, au bureau de, du surintendant des institutions financières. OK. Euh, là, lorsque vous avez parlé avec, euh, avec l'autre, il, est, il, est, il est vous a dirigé à l'autorité des marchés financiers. Avez-vous communiqué avec eux? Euh, non, j'ai déjà communiqué. Je suis en litige avec eux autres actuellement. Mais là, moi, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'ils disent ici, mode de présentation de l'information financière, ils disent les états financiers annuels, de la société Desjardins sont établis conformément aux normes internationales d'information financière, le IFRS, tels que publié par l'International Account Standard Board, board ça c'est les IASB, et aux exigences comptables de l'autorité des marchés financiers, AMF du Québec, et du bureau du surintendant des institutions financières, BSIF. Et euh, j'ai aussi euh, une autre information ici. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi. attendez un petit peu. C'est à la page 11. Et euh, ce qui est le plus intéressant, c'est à la fin. Mais ici, ils disent, dans le risque de liquidité, ils disent, la gestion du risque de liquidité constitue un volet de clé de la stratégie globale. Mais je ne vous lirai pas tout ça, là. Mais ici, ils disent, ainsi, elle intègre. Entre l'international de mesures de normalisation et surveillance du risque de liquidité et la ligne directrice B6 euh, Liquidité publiée par le bureau du surintendant des institutions financières. Donc, euh, c'est quand même pas euh, une mince affaire. Puis ici, ben, ils disent bien hein, que les risques de réputation. Ils disent « Le mouvement des jardins a défini des principes directeurs » société ça c'est écrit par le Sainte-Internet des institutions financières « un cadre de gestion ainsi que les rôles et les responsabilités à l'égard du risque de réputation. Cet encadrement s'ajoute aux divers mécanismes déjà en place tels que la fonction de conformité réglementaire et les règles de déontologie. » Écoutez, ce qui se passe dans mon dossier, c'est que depuis 2004, J'essaie de savoir où est rendu un mandat universel euh, qui a été tout simplement refusé par euh, son destinataire. Et quand j'ai retourné le mandat universel euh, à l'institution financière du Mouvement des Jardins, euh, on ne m'a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Et euh, ils ne l'ont pas déposé au solde du folio bancaire 038-132 du transit 90027 de la succursale 815. Donc, automatiquement, c'est certain qu'on est rendu en 2018. Mais là, moi, je veux tout simplement avoir quand même une nouvelle à savoir quelle a été la fin de cette transaction-là. Et moi, je n'ai jamais cancellé, supprimé, abrogé euh, le folio bancaire 038-132 euh, que nous avons constitué, vous comprenez? Donc, euh, à partir de là, euh, euh, moi, je veux tout simplement réactiver ça. Euh, peu importe euh, ce que fait le mouvement des jardins dans son activité, moi, c'est tout simplement d'assurer le fonctionnement de mon folio bancaire et savoir où va l'argent, parce que, euh, dans le fond, je ne parle pas seulement pour moi là-dedans. Mais je parle pour la réputation du mouvement des jardins et les millions de membres, de clients qu'il possède, vous comprenez? Et là, ben, je suis pas capable de discuter d'avoir un papier signé ou un document signé par la direction du mouvement des jardins ou de la Fédération des Jardins ou euh, d'une Caisse euh, euh, des Jardins, d'une Caisse populaire des jardins, euh, concernant le folio 038-132 et les transactions euh, au sujet de ce folio-là. Donc, euh, pour moi, ça serait important de dire, écoutez, ils on, euh, ont seulement qu'à m'écrire, puis me dire, vous n'avez plus à faire avec nous, on veut rien savoir de nous, euh, de vous, on veut pas répondre à vos questions, puis euh, qu'il y ait quelqu'un d'important, du moment des jardins, qui signe le document, c'est tout, c'est tout ce que je demande, qu'on me jette à la porte, sans que je puisse réagir, c'est tout, vous comprenez donc, ça, au moins, je vais avoir le carnet et ça se trouve à répondre pour euh, des millions de, de clients qui sont au mouvement des jardins. Vous comprenez? Oui, monsieur, mais ici, vous avez rejoint le bureau du surintendant des gestions... Oui, c'est ça. Ce n'est pas une question de solvabilité. Ici, on parle de réputation. Si le mouvement des jardins, par sa fédération, par ses caisses populaires des jardins, volent directement ou indirectement leurs clients, il faut que ces gens-là aient une assurance pour couvrir le vol qu'ils commettent contre leurs clients. Et cette assurance-là, c'est sans doute le surintendant des institutions financières qui possède cette assurance-responsabilité-là. Donc, je suis pas pour demander aux voleurs du mouvement des jardins, il y a tous les avocats à l'autorité des marchés financiers, tous les avocats du Barreau du Québec. Ça, c'est un milieu qui devrait être mis sous tutelle, le Barreau du Québec. Euh, il y a des articles continuels qui passent actuellement dans les journaux, euh, dont celui de la semaine, de, de, de cette fin de semaine-ci, samedi, euh, qui, qui vont dévoiler toute la semaine tout ce que le gouvernement... Et euh, les avocats, les juges et euh, nos législateurs nous mentent. Et ça prend 25 ans avant de nous révéler des choses qui se sont passées, le 25 ans. Moi, le gouvernement me doit plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions, là. Et euh, je vais vous dire, quand je vous dis plusieurs millions, il y a même des milliards de dollars là-dedans. Moi, je n'avais pas cet argent-là, je vais le donner au peuple. Je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez mais là, aujourd'hui, je demande tout simplement une réponse, qu'on me dise oui ou qu'on me dise non. Si vous ne voulez pas remplir la responsabilité en me disant que le mouvement des jardins, les caisses populaires et la fédération des jardins, vous n'avez pas affaire à ça, qu'il n'y a pas de constitution au Canada qui vous autorise à vous occuper du mouvement des jardins, même si c'est euh, la Banque de règlement international à Bâle, même si vous en faites partie ou peu importe. Si vous n'avez aucune autorité sur le mouvement des jardins, la fédération des jardins, ainsi que les succursales des jardins, dites-le moi, vous vous déchargez de votre responsabilité et moi, je m'en charge. Donc, vous avez seulement qu'à m'expédier votre réponse, comme quoi vous n'avez aucune juridiction ici au Québec pour ce qui est du mouvement des jardins, de la fédération des jardins, et ça lie tout simplement le surintendant. Euh, des institutions financières ainsi que la banque d'un règlement international à Bâle. Ça vous lit tout au complet. C'est tout. c'est pas plus compliqué que ça, là. Vous comprenez? Moi, c'est ça qui est important. Ou permettez-moi de pouvoir euh, vous expédier tout simplement une plainte écrite, une plainte formelle écrite et signée que vous pourrez éventuellement analyser. Vous comprenez? C'est très important. Moi, je suis au courant que l'autorité des marchés financiers a volé beaucoup de monde. A volé beaucoup de monde. C'est des avocats qui sont là. C'est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec. Et vous savez que l'Assemblée nationale du Québec, en violation de l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, est devenue une corporation et en vertu de l'article 91-29 du même acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, c'est devenu une corporation, l'Assemblée nationale, sous le numéro de la forme juridique 88 13 81 -0 -0 -0. Et dans cette, ce registre-là, ils disent bien que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867. Alors que le Québec est fondé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur, et ça, ça a tout été abrogé en 1968, sans amendement aux articles 71 à 80, et sans amendement à l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc le Québec a passé au mouvement des jardins. Le mouvement des jardins a plein pouvoir et plein contrôle sur tout le Québec. Vous pouvez voir, euh, on m'a à la ligne au nez. C'est certain que je savais qu'on m'accrocherait à la ligne au nez. Euh, ces gens-là ne veulent pas se faire dire la vérité. Et la seule institution qui peut aller contre les institutions financières au Canada, c'est le surintendant des institutions financières du Canada. Ils ont un bureau à Montréal, sur McGill College, et l'autre bureau du surintendant euh, des institutions financières est sur la rue Albert à Ottawa. Donc, euh, c'est certain que je ne loge pas le mouvement des jardins, la fédération des jardins ainsi que les caisses populaires des jardins. Je veux savoir ce qui est arrivé avec le fameux mandat universel qu'ils m'ont volé. Je sais pas où est rendu l'argent. Et ce qui arrive, ce qu'il y a de plus triste là-dedans, c'est que je demande à la Caisse Populaire de Coansville, Brom, missisquoi je demande à la Fédération des Jardins du Québec et sa, et sa fédération-là, pour euh, ma région ici, elle est à Sherbrooke, et je demande au mouvement des Jardins de répondre à mes questions. Je n'ai jamais de réponse par écrit. On ne fait que parler au téléphone, et ce qui se dit au téléphone, on peut l'enregistrer, oui, ça donne valeur, comme à la commission Charbonneau. Mais à part de ça, ces gens-là n'ont pas de responsabilité, ils ne se tiennent pas responsables, ils saisissent vos comptes de banque pour donner à Revenu Québec et à Revenu Canada, alors qu'il n'y a aucune loi ici au Québec. C'est dans la définition du mot « loi » du Québec qui dit, dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. La loi de l'Assemblée nationale, la loi A23.1, n'est pas une loi. La loi sur l'état national du Québec de l'an 2000, la loi E20.2, n'est pas une loi. Depuis l'an 2000, la, Fédér la société Saint-Jean-Baptiste débat de la loi 99, on est dans en 2018, alors que en l'an 2000, ils ont pris le projet de loi 99, ils l'ont sanctionné, ils l'ont adopté. C'est devenu la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Alors qu'ils débattent encore aujourd'hui d'un projet de loi, alors qu'ils ne débattront jamais de la loi 20.2, qu'ils n'ont jamais respecté. Aucun avocat du Barreau du Québec, aucun juge qui sort du Barreau du Québec, qui est juge aujourd'hui, que ce soit au tribunal administratif, que ce soit euh, dans les tribunaux de la Cour municipale, Cour du Québec, ou supérieure, même Cour d'appel et même à la Cour suprême du Canada. Les juges à la Cour suprême du Canada qui connaissent tout l'état délinquant, délictuel du Québec dans son administration de la justice par ses juges et ses avocats, ces gens-là rendent des jugements actuellement qui sont contraires aux besoins de la nation canadienne, qui sont contraires aux besoins du Québec, qui sont contraires aux besoins des Premières Nations, qui sont contraires aux besoins des euh, provinces maritimes et des provinces de l'Ouest et on est en train de tout polluer, de tout renverser ici. Donc, euh, je vous tiens au courant du développement, mais c'est certain que ça ne restera pas là. Sur ça, bonne journée, bonne journée, puis euh, je rends ça au public euh, immédiatement. Merci. Donc, euh, ça se termine euh, de cette façon-là, et euh, vous savez que euh, c'est certain que le, le mouvement des jardins... Euh, reste responsable et comme j'ai dit, l'infraction ne s'efface pas par simple passage du temps. J'ai téléphoné la Sûreté du Québec tantôt, il était supposé de me retourner l'appel. La Sûreté du Québec, la division de Denham ici, il était supposé de me retourner l'appel vers 6 heures aujourd'hui mais il n'y a rien qui s'est fait, donc je vais re demain pour leur demander qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir une réponse écrite et signée de la direction du mouvement des Jardins de la Caisse populaire Desjardins de Cowansville, le transit 90027, de façon à ce qu'ils puissent tout simplement signer et euh, leur information de ce qu'ils ont fait du mandat universel de 480 qui traîne depuis 2011, qui peuvent avoir remis à Revenu Québec ou à Revenu Canada... Ou qui peuvent avoir carrément mis dans leur poche. Vous savez que ils peuvent faire n'importe quoi étant donné que votre compte bancaire vous a, ne vous appartient pas, ça appartient au gouvernement et que moi ben, ce qui est arrivé c'est que dans la demande formelle de paiement de l'agence du revenu du Canada qu'ils ont euh, tout simplement expédié euh, à la caisse populaire de Quantzville, à la direction de la caisse populaire de Quantzville, c'est bien écrit dans ce formulaire là, le formulaire RC 251 qu'il n'y a pas de loi au Québec et je l'ai fait remarquer à une représentante de la Caisse Populaire et elle n'a pas tenu compte de tout ça. Elle a regardé le document. Elle a vu qu'il n'y a pas de loi ici. Malgré tout ça, ils ont saisi le compte de banque. Ils ont saisi le solde. Ils l'ont remis en revenu Canada. C'est ça le mouvement des jardins. C'est ça la Fédération des jardins. C'est ça les caisses populaires. Et il n'y a pas un sou de vos impôts et de vos taxes qui financent qui finance vos routes, qui finance le système de santé, qui finance le système d'éducation, vous avez tous une sûreté qui appartient au gouvernement qui varie entre euh, 4 millions, la sûreté la plus euh, la, la moins euh, euh, riche si on veut que j'ai vu à date c'est environ 4 millions de dollars alors que la sûreté la plus la plus dispendieuse que j'ai vue à date est à 161 millions Donc cet argent-là, elle appartient au gouvernement, vous n'avez pas le droit de toucher à ça, mais ça, ça appartient au gouvernement, c'est ça qui est censé garantir euh, tous les paiements que vous ne pouvez pas vous euh, accomplir ou honorer à cause d'un manque de moyens financiers. Automatiquement, le gouvernement est obligé d'aller dans votre sûreté et se payer. S'il ne le fait pas, je ne sais pas ce qui arrive, mais si le gouvernement tolère ce qui se passe actuellement au Mouvement des Jardins, à la Fédération des Jardins et dans les Caisses Populaires, ça c'est très dangereux. Dans le dossier de Denis, d'un monsieur Denis euh, à la vache, je ne donnerai pas son nom de famille, j'ai réussi à faire mettre 85 501 dollars dans son compte de banque pour payer ses impôts et c'est la Caisse Populaire, Thérèse de Blainville, qui l'a fait sans que le monsieur ait eu à se déplacer sans qu'il ait signé quoi que ce soit. Il n'y a rien à remettre à la caisse des jardins là-dessus. Ils ont payé ses impôts et ils ont fermé le, le, le foyer bancaire, le compte bancaire, parce que ça appartient à la caisse Thérèse de Blainville. parce que N'oubliez pas une chose, c'est qu'une personne physique, en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ça n'existe pas, ça n'a pas d'entité. Et une personne raisonnable en vertu de l'article 1436 du Code civil, c'est la même chose, c'est une fiction. Donc, ça n'existe pas. Donc, vous voyez qu'on est quoi, nous, l'humain? Hein? Ben, nous sommes un meuble vif qui se déplace comme des animaux en vertu des articles 374, euh, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1876 à 2001. Euh, nous sommes aussi euh, des objets... Euh, euh, en vertu de l'article 899, 906 et 907 du Code civil du Québec. Donc, euh, écoutez, nous sommes absolument rien, euh, et d'autant plus que la loi sur euh, les laboratoires médicaux, la loi du Québec de 1972, qui est la loi L-0.2, la loi sur les laboratoires médicaux, stipule qu'un enfant fétal est un défunt. « Enfant fétal » est synonyme, c'est « alter ego » de « défunt » pour pouvoir arriver à l'application des articles euh, 223.1 et 238 du Code criminel canadien, qui a décidé à quel moment un enfant devient un humain. Puis ça, je dis ça autant aux policiers, aux directeurs de police, aux gens de la Gendarmerie royale du Canada, aux gens de l'armée canadienne, vous là... Hein, c'est le gouvernement qui a décidé à quel moment vous êtes devenus des humains de conception juridique. Parce que la conception naturelle n'existe pas en matière juridique, en matière judiciaire et surtout en matière fiscale. Donc, un être humain naturel n'a aucun droit. Et quand vous allez aller voter cet automne, c'est votre personnalité juridique et votre adresse qui est appelée à aller voter avec votre euh, euh, code postal. Ce n'est pas l'être humain qui est baptisé. Et l'être humain qui est baptisé n'a pas de patronyme, n'a pas de nom de famille, parce qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. Même si vous vous assinez avec votre prêtre, votre évêque, ou peu importe. Il y, y en a qui le savent, mais ben il y en a qui le savent pas aussi. Comme dans toute notre société, il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des juges qui sont pas au courant de tout ça. Ça, je le sais aussi. Donc, c'est certain que je ne peux pas condamner tout le monde. Mais ça fait rien. Un jour, il va falloir que ça circule, là, ce que je vous dis là. Et rendez ça public, ça presse. Là-dessus, je vous souhaite une bonne veillée et on continue. Au revoir.